Salut les amis astro. Bon, là on a la Messier 8640, euh, 86 voilà. Mais, regardez, je vais tourner le trépied. J'ai ressorti le 114, donc le Newton 114, 900 de focale. Donc là je l'ai monté sur une petite monture EQ2 qui m'a été prêtée, voilà, tout simplement. Donc je vais me rapprocher. voilà la bête voilà donc euh, aujourd'hui on va utiliser un oculaire euh, donc à 32 mm omni-célestron euh, la monture euh, EQ2 hein? voilà et puis on va se faire plaisir hein? hop là je vais essayer de me en lumière Voilà, on va se faire plaisir je me suis fait euh, ma première m 42 il n'y a pas si longtemps que ça en astro dessin euh, là bas ben, euh, le ciel est magnifique donc j'ai envie de me refaire euh, m 42 mais cette fois ci non plus avec euh, la 80 mais donc avec euh, le euh, 114 les conditions météologie météo sont pas les mêmes puisque là on a un ciel un petit peu plus pur euh, que la dernière fois, il y a beaucoup moins, beaucoup moins d'humidité. Hein, la dernière fois, il y avait énormément d'humidité. Euh, puis, j'ai dû travailler dans, avec des trous dans les nuages. Dans les cas, et... c'est pouf, c'est pouf. Il n'y a pas un p, de nuages. C'est magnifique. Donc, euh, voilà, euh, je pense que le dessin va quand même être bien meilleur hein, avec le 114. Euh, et puis, voilà. Je vais utiliser un filtre UHC hein, pour pouvoir euh, révéler euh, la nébuleuse. Et assombrir le, le fond du ciel hein, voilà faire un petit astro dessin très sympathique et très rapide voilà pas s'éterniser non plus euh, parce que demain boulot boulot allez c'est parti et bien voilà les amis astro les deux dessins donc là ici on a la première m42 de l'année donc ça a été réalisé avec le, le réflecteur 80 mm 640 de focale, avec hop là, une monture EQ1 en manuel. Donc on peut voir la nébuleuse, avec ici le, le trapèze, ici avec deux étoiles visibles, alors que normalement c'est un chapelet de trois. Euh, le, bras, euh, le bras de la nébuleuse, euh, les, euh, les, deux bras, enfin, les deux ailes plutôt, hein, parce que ça ressemble plus à un oiseau, les deux ailes étaient assez visibles. Et puis ici, euh, le, le, le ventre charnu de l'oiseau. Et pas mal de petites étoiles euh, tout autour. J'étais assez content, assez fier de, de ma M42. Là aujourd'hui, voilà, on a une deuxième M42 un peu différente. Vous pouvez voir qu'elle est très brillante. Hein, euh, franchement, le cœur de la, de la nébuleuse était très brillant. On voit ici bien les trois petites étoiles. Euh, M43 également euh, très très jolie. Beaucoup d'étoiles tout autour, beaucoup plus, visiblement que, que sur le premier dessin. Il hein, n'y a pas photo. Et puis, on voit ici cette nébuleuse obscure qui coupe... M42 en deux. En fait, ici, c'est la même nébuleuse. Hein. Sauf que ici, on a une nébuleuse obscure qui la coupe en deux. Et donc, on a M42 d'un côté, M43 de l'autre. Mais, mais au final, c'est la même nébuleuse. Cette nébuleuse obscure a été quand même très, très, très euh, marquée. Elle est très visible, très contrastée. Donc, euh, j'ai pu la dessiner. Euh, on voit euh, que j'ai utilisé pour ça euh, un crayon noir. Euh, Black Ivory. Pour pouvoir faire cette nébuleuse obscure pour qu'elle qu puisse bien se voir par rapport au, au reste du, du, du fond du ciel qui est plutôt gris. Euh, pour euh, donc faire la nébuleuse, j'ai utilisé euh, ici euh, ben le, le scratch avec de la craie Rembrandt et donc ensuite une estompe hein. voilà on vient tapoter vous voyez j'ai fait des essais ici là-haut là. -haut, là. Hop. voilà donc ça ça se fait touche par touche petit à petit en venant euh, poudrer euh, la, la feuille euh, l'utilisation de la gomme mie de pain, très intéressante pour pouvoir retirer de la matière du graphite de nébulosité quand on en a mis un peu trop, et puis j'ai trouvé également très astucieux ce petit stylo. Donc, c'est un jelly roll, c'est un produit japonais qui à la base est fait pour les dessinateurs de manga. Donc, c'est un c'est avec ça que j'écris d'ailleurs. Ça fait une écriture très fine. Donc c'est une, une encre. C'est une encre euh, qui vient euh, se poser sur la feuille. Donc je viens euh, faire mes petites étoiles. Donc euh, Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des étoiles très très fines. Si vous faites du, du, du dessin sur feuille noire, c'est très très sympathique pour venir pointer les étoiles de façon très très précise. Voilà, donc les deux nébuleuses. Bon effectivement, il n'y a pas photo... Hein. La, la nébuleuse que je viens de dessiner aujourd'hui, au 114, est beaucoup plus euh, lumineuse. Je vais essayer de faire la mise au point. Beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus brillante. Faut pas grand chose. voilà. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Il y, a, il y a un contraste avec la, la, la lumière euh, du néon au-dessus au de moi. Voilà. Donc, elle est euh, très très bien. Franchement, je suis très très content de cette nébuleuse. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer également que j'ai fait un grand, grand cercle. Hein? J'ai utilisé pour ça euh, le capot du 114. Donc, ce qui me permet effectivement bah, de ne pas rester enfermé dans, dans la feuille. Il faut, faut s'ouvrir. Il hein? faut faire un maximum faut faire des, des dessins très grands. Hein? Voilà. La nébuleuse d'Orion telle que je l'ai vu et dessinée dans le 114 franchement si je pouvais avoir euh, des observations comme celle-ci hop là la mise au point comme celle ci tout le temps là, franchement je serais heureux voilà magnifique alors ces petites ces petits filaments là ces petites méandres qu'on voit euh, ici à ce niveau là c'est magnifique Voilà. Alors j'ai pu euh, discerner une petite étoile très faible ici, là, juste à la limite de la nébuleuse obscure. Alors je sais pas, faudrait que je vérifie sur euh, sur photographie si, si cette étoile existe parce que c'est la première fois que je la vois. Voilà. Ouais, j'étais content. Ouais, franchement, je suis content. Bon, eh bien, les amis, euh, on va se rentrer parce que qu'il commence à se cailler. Et puis, euh, bah, je, je, on se revoit très, très bientôt. Passez une excellente soirée, une bonne semaine et bonne fête de fin d'année.